Toi Sois... En ce jour, je présente le court-métrage Bendido Machine 6. Le titre que je lui ai donné à ma critique est la suivante. Tu ne voyageras point, fiction droïde. L'arrivée d'un téléphone géant sur cette planète frange chamboule tout. Les singes attirés par ces nouveaux objets sont eux-mêmes connectés et évoluent au fur et à mesure, se transformant peu à peu en une sorte de ni-singe, ni-droid. Un droïde arrive sur cette planète... Son en scène plutôt amusante donne un côté humoristique à ses aventures fascinantes. Le réalisateur Zumba Amera avec le directeur graphique Josie Mali. ont fait un travail remarquable au niveau graphique. Celui sur les couleurs est aussi très réussi. On y partirait bien en voyage. Les caméras sont variées, les mouvements de caméra le sont aussi. Alternant plan fixe, travelling. Et le montage opéré dans le pré-générique, particulièrement efficace. Au premier plan, les personnages et le bas du décor en noir, puis le deuxième et troisième plan en couleur et tout plan. Et c'est sous compter les bruitages qui participe de l'ambiance mystérieuse. En bref, ce film est tout simplement magnifique et émouvant. Les techniques graphiques m'ont ébloui et plongé dans l'aventure poétique et mystérieuse du druide humoristique et des mi-singes mi droïdes Bref, un cométratisteur du lot qui séduira par sa créativité et son étrangeté, autant les plus jeunes que les moins jeunes. Passez une agréable journée, au revoir.